Bonjour, soyez les bienvenus à une autre présentation sur la trigonométrie. Rappelons d'abord ce que nous avons déjà appris. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la définition, ou du moins, une des définitions partielles des fonctions sinus, cosinus et tangente. Le pseudo que nous avons utilisé pour une mémorisation partielle des formules a été SOCATOA. Je vais l'écrire ici SOCATOA. Cela signifie ce qui suit. Supposons que nous avons un un rectangle. Permettez-moi de le dessiner. Voici l'angle droit. Voici l'hypoténuse. Je le, le nomme par la lettre H. Disons que nous avons trouvé cet angle. Appelons-le θ. Ici, c'est le côté adjacent A et O, le côté opposé. Notre abréviation dit que le sinus est le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse. Et... Le cosinus qui est le côté opposé à l'hypoténuse. Et la tangente est le rapport du côté opposé à simplement au côté adjacent de l'hypoténuse. À ce point, surtout, si vous avez fait des exercices de Khan Academy, cela doit être pour vous un automatisme. Vous devez le comprendre. Toutefois, la définition d'un triangle rectangle a ses faiblesses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si cet angle est proche de 90 degrés Dans un triangle rectangle, il ne peut pas avoir deux angles de 90 degrés, pas vrai Si oui, il ne serait peut-être pas un triangle rectangle, il serait quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bien sûr, vous pouvez comprendre ce qui se passe quand l'angle est proche de 90 degrés. Mais dans ce cas, cette définition ne correspond pas. Et si cet angle était négatif ou si ce temps était supérieur à 90 degrés, ou s'il si était égal à 800 degrés ou 8 pi radians. 8 pi radians ou 800 degrés, ce n'est pas certainement la même chose, mais l'essentiel est que cette définition ne convient pas, parce que nous ne pouvons même pas dessiner un triangle rectangle avec deux angles droits. Alors maintenant, je vous présente le supplément de cette définition. Il est en fait le même, mais il est possible de calculer le sinus, le cosinus et la tangente pour les angles supérieurs ou égaux à pi divisé par 2, ou des angles qui sont inférieurs à 0. Nous allons dessiner un cercle d'unité. C'est juste un as des ordonnées. Voici le rayon qui est 1, donc voici euh, mon angle θ. C'est l'angle entre la ligne et l'axe des X et le rayon. On nous dit que le rayon du sec est égal à 1. Alors, la longueur de cette ligne est 1. Parce qu'il va de l'origine sur les bords extérieur du sec. Maintenant, je vais dessiner un triangle rectangle ici. Permettez-moi euh, de passer ici une droite. Voici notre triangle rectangle. Nous allons utiliser la définition que nous avons déjà appris. Tout d'abord, nous allons concentrer notre attention sur le sinus. Sinus est le rapport du côté opposé à l'hypoténuse. Appliquons cela à notre triangle. Il s'agit d'un angle droit où le côté opposé à l'angle θ. Voici le côté opposé. Permettez-moi de le mettre en couleur jaune. Où est l'hypoténuse L'hypoténuse est notre rayon en couleur rose. Vrai Les coordonnées du point où le rayon coupe le cercle sont X et Y. Quelle est la hauteur de ce côté Il est égal à Y. C'est tout simplement la distance jusqu'à ce point. Ainsi, le sinus de l'angle sinus θ sera égal au rapport du côté opposé Y. C'est notre côté en jaune, qui est simplement la coordonnée de y à l'hypoténuse de notre côté rose. Quelle est la longueur de l'hypoténuse? Elle est égale au rayon du sexe d'unité, donc égale à 1. Alors, sinus θ est égal à y divisé par 1 qui est égal à y. Alors, nous avons sinus égal à y. Maintenant, nous allons faire la même chose pour cosinus nous savons que cosinus est le rapport du côté adjacent à D à l'hypoténuse. Où nous avons le côté adjacent. Le côté adjacent est ici, ce côté en bas. Par conséquent, cosinus est à égal au rapport du côté gris, c'est-à-dire adjacent. Et qu'est-ce qu'il euh, représente Quelle est sa longueur C'est tout simplement X. Vrai Si le point est (x, y). Alors, la distance est « x ». Nous avons déjà dit que, ici, que cette distance est « y ». Alors, nous savons que c'est « x » le côté adjacent. D'où cosinus est égal au rapport de « x » à l'hypoténuse qui est égal à « 1 ». Alors, cosinus theta est égal à « x ». Je sais ce que vous pensez. C'est bien sûr euh, c'est bien sûr que tout va bien. Cosinus theta est égal à « x », sinus theta est égal à « y ». Mais, comment est-elle la différence de ce que nous avons fait avant Si tout à coup, notre angle est égal à, disons, 90 degrés, je peux trouver son sinus. Sinus de l'angle, c'est juste y, y la coordonnée. Donc, le cas de 90 degrés il est égal à 1. Oh, j'ai un désordre ici. L'angle θ est égal à 90 degrés, ou π/2 radian. C'est π/2. De même, cosinus π/2 égal à 0, car coordonnée de x est égal à 0. Voyons quelques exemples. J'ai oublié la tangente en tension. Maintenant, peut-être vous vous rappelez immédiatement de la définition d'une tangente. Profitons de cet angle vert θ, parce qu'il est l'angle le plus normal. Tangente, le rapport y sur X. N'oubliez pas que Y et X, que nous utilisons ici, ce sont les coordonnées sur le cercle d'unité qui coupe le rayon du cercle. Sinus θ égale à Y, cosinus θ égale à X, alors tangent θ égale à Y sur X. Regardons quelques exemples. J'espère que vous trouverez euh, simple et clair. Permettez-moi de dessiner rapidement un autre cercle d'unité. Alors, voici mon cercle d'unité. Voici les axes des coordonnées. Voici un. Voici le second. Voici un autre exemple. Supposons que nous avons un angle de π sur 2. L'angle θ est égal à π sur 2. Ce angle est de 90 degrés. Si vous préférez les degrés, maintenant voyons où il traverse le cercle d'unité. C'est le cercle d'unité d'où son rayon. Est 1 Nous avons nous, nous savons que sinus pi sur 2 est la coordonnée y du point où euh, il traverse le cercle d'unité, alors il est égal à 1. Quel est le cosinus de pi sur 2 alors Cette coordonnée x du point où notre droite coupe le cercle d'unité où x égale à 0 et quelle est la tangente de l'angle pi 2. Ça devient intéressant, chers amis. Nous avons défini la tangente comme y divisé par x. Donc, le rapport, c'est le point 0,1 et y égale à 1, c'est-à-dire tangente égale à 1 divisé par 0. Ainsi donc, tangente 90 degrés ne peut pas être déterminée. Ensuite, mais nous ne pouvons pas déterminer la fonction tangente en certains points. Mais dans la prochaine leçon, nous allons dessiner son graphique et voir qu'il tend vers l'infini. Et tout comme nous essayerons de trouver la valeur de la fonction d'angle de π qui est de 180 degrés. Il est ici ce point et si sinus π est, quelle est la coordonnée d'y Ce point a pour coordonnée moins 1, 0. C'est sa coordonnée d'y égale à 0 et sinus π égale à 0. Quelle est son abscisse x? Moins 1, c'est-à-dire cosinus pi égale à moins 1. Et bien, et bien sûr, nous n'oublions pas la tangente. Quelle est la tangente de pi radian? C'est le rapport y sur x qui est 0 sur moins 1 qui est égal à 0. J'espère que cela est compréhensible. Dans la vidéo suivante, nous allons examiner les graphiques de ces points et voir comment... Ils se comparent les uns aux autres. Et pourquoi il est important de déterminer le cosinus, le sinus et la tangente de cette manière. Alors, à bientôt et au revoir.